Ça va bien. On va parler de la programmation du film. Okay. C'est un festival de films doc documentaires qui existe depuis euh, 1998. Oui. On est arrivé à la 16e euh, édition du festival. Mm -hmm. Félicitations. Merci beaucoup. On est des festivals locaux, donc l'objectif principal c'est euh, d'apporter... Euh, les œuvres les plus diverses possibles pour le public. C'est vraiment un festival qui est fait pour le public, ce pas un festival qui est fait spécifiquement pour l'industrie. Et de ce point de vue-là, on essaie d'avoir une programmation la plus éclectique possible. Le documentaire, on a souvent tendance à mettre ça dans une niche euh, un peu euh, uniforme, alors qu'en fait, il y a une tonne de types de documentaires qui se font. Tout porte son nom. Une vodka, un aéroport, des chaussures, des chocolats. La programmation, c'est aussi adapter chaque film, chaque genre au public. Tout à fait, c'est pour ça que qu'on a une programmation qui est divisée en multiples sections. Tous les films qui sont par exemple dans la section horizon, sont des films qui sont à connotation sujet politique. Euh, la section territoire, c'est pour les films à sujet plus écologique ou en tout cas qui traitent à l'environnement. La section contre-courant, ça va être les films qui, euh, formellement, d'un point de vue de technique, d'un point de vue de mise en scène, euh, et même de sujets, sont un peu plus osés. Euh, Beat Docs, c'est la section euh, musique, donc documentaires musicaux. Les gens peuvent se guider par rapport à ça. Euh, les sections qui, qui demeurent un peu plus euh, floues, probablement pour les spectateurs, sont les sections compétition. Parce que là, on n'a pas clairement un... Un sujet qui est annoncé de prime abord. Par, par moment vous pouvez avoir des sujets euh, qui apparaissent et qu'on voit repris fréquemment. Par exemple Par exemple ces dernières années il y a eu énormément de euh, documentaires faits sur la maladie mentale. On peut dire que la production de films documentaires, c est, c est, ça peut être aussi un baromètre de la situation sociale d'une société spécifique. Je pense que c'est tout simplement la démocratisation des, des moyens de production qui font en sorte qu'à partir du moment où on peut se filmer avec une, une petite caméra qui ne coûte même pas 50 dollars. C'est le rêve de, de Truffaut qui rêvait tout le temps d'une caméra mmh. stylo. Hein Et l'Amérique latine est présent. Il y a toujours, oui, des, des films de l'Amérique latine, mais les RIDM, de, de façon générale, euh, ont une tradition, une tradition de présenter pas mal de films d'Amérique latine, notamment parce que l'ancien programmateur, euh, directeur de la programmation, André Paquet, euh, était un grand amateur du, euh, du cinéma d'Amérique latine. Merci beaucoup Bruno. Et félicitations pour la diversité, pour la richesse de la programmation. Et j'espère que le festival aura une un, très très très très très très très très loin, chemin en encore à faire parmi nous. Merci encore. Junto a un callejearal. Una huacarita vieja. Junto a un callejearal. Una huacarita vieja. Soy yo ando me decía. No